Alors que se passe-t-il avec ce nuage radioactif qui contient du rutinium-106 Depuis la fin septembre, euh, il y a des réseaux européens qui ont détecté euh, des particules radioactives de ruthénium 106 à très faible niveau, euh, mais on ne sait toujours pas d'où elles viennent. Euh, dès le mois d'octobre, euh, il y a eu l'IRSN, l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, qui a fait des modèles qui a montré que ça pouvait provenir, si vous voulez, entre la Volga et l'Oural, donc dans une zone très large au niveau de la Russie, et peut-être du Kazakhstan. Et puis on est au mois de décembre, et on ne sait toujours pas l'origine de ce ruthénium 106 Alors il y avait plusieurs hypothèses, une hypothèse ça pouvait être un satellite qui s'est désagrégé, et qui a été responsable de ces poussières de, de, de ruthénium, ça pouvait être un site de retraitement. Alors on pensait souvent à Mayak, voyez, qui est au niveau de l'Oural euh, en Russie, euh, mais ça peut être aussi un site d'enrichissement. Mais moi ce qui m'a perturbé, c'est qu'on a interrogé la Commission européenne en disant « Mais comment se fait-il qu'avec autant de centrales nucléaires dans le monde, il y a plus de 450 centrales nucléaires dans le monde plus de 120 en Europe, eh bien, trois mois après, on ne sait toujours pas répondre à la question de l'origine de ce Ruthenium 106 euh, Comment se fait-il que l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, qui est draconienne vis-à-vis -vis de l'Iran, vis-à-vis d'autres pays qui veulent promouvoir euh, les armes nucléaires militaires, eh bien, sur du civil comme ça, on n'est pas capable de trouver l'origine donc, ça vous montre bien le talon d'Achille euh, du nucléaire civil. C'est que, que ce soit les Russes, est-ce qu'ils nous donnent toutes les informations Que ce soit nos instituts européens, pourquoi se fait-il qu'il n'y ait pas une commission d'enquête comme nous, les Verts, au Parlement européen, on a demandé Il faut qu'il y ait carrément une mission d'experts indépendants euh, qui aille sur le site, qui aille faire des prélèvements. Euh, pourquoi il n'y a pas plus d'ONG euh, euh, qui font des prélèvements pour ensuite faire faire les analyses à la CRIRAD, par exemple qui est un laboratoire indépendant qui pourrait faire ces mesures de radioactivité En tout cas, le bilan, trois mois après, c'est qu'avec toutes ces centrales nucléaires, avec tous ces réseaux européens, avec toute cette diplomatie soi-disant internationale pour promouvoir le nucléaire civil, eh ben on n'a pas la réponse à notre question d'où vient ce ruthénium 106 eh bien, tant qu'on n'a pas cette réponse, on ne peut pas développer le nucléaire dans le monde entier, puisque sur ce, cette affaire de ruthénium 106, on ne sait toujours pas d'où ça vient.